salut tout le monde, c'est Mathias288 Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Et oui, donc on se retrouve aujourd'hui pour comment mettre ma ch une chaîne YouTube comme ça Comment mettre dans... Spécial, spécialement comme ça euh, Donc voilà, donc euh, vous allez tout simplement aller dans les paramètres de votre chaîne Une fois fait, vous tomberez sur ça, vous n'aurez pas ça ici en dessous Donc vous devrez cliquer sur celui-là parce que de base c'est désactivé. Donc euh, voilà, et vous aurez euh, votre chaîne comme moi je l'ai et pas comme vous l'avez au début. Donc après il va vous afficher ça. Donc vous pouvez mettre euh, afficher euh, une discussion. Donc si jamais vous voulez discuter euh, avec vos, vos abonnés et tout ça, mais pas que simplement sur les sur les euh, vidéos, sur les vidéos. Ah ben voilà, vous pouvez mettre comme ça. Puis il fera juste de mettre enregistré donc Tant que vous n'avez pas euh, affiché euh, donc, donc dans la personnalisation de la chaîne, faut que vous mettez, faut que vous activez, puis vous enregistrez, puis après vous, vous aurez le truc comme, comme euh, j'ai moi sur ma chaîne que je vais te mettre et puis voilà. Et voilà. Donc voilà. Maintenant euh... pardon. Donc euh, voilà. Maintenant vous avez euh, votre chaîne comme ça. Euh, comme moi je l'ai, donc ici c'est euh, vidéo euh, à regarder ensuite pour les abonnés donc si vous vous dites mais euh, par exemple voiture crash, BM, que vous avez une crash de voiture BNG Drive par exemple moi c'est ma vidéo, Puis je dis mais j'ai pas envie qu'il regarde ça, je préfère qu'il regarde d'autres euh, vidéos donc vous allez aller juste ici, juste là vous voyez et euh, donc vous allez aller dessus, attendez. Voilà. Bon. Boîte, ma souris elle déconne. La lumière elle est plus là sur ma souris. Déconne. Bon, je suis naïf, je joue à tout de suite. Donc voilà, re, donc vous allez appuyer sur euh, le petit truc modifié. Vous allez appuyer sur promouvoir le contenu. Ok. Et alors voilà, toutes les vidéos qu'il y a, euh, oui, il y a des vidéos que j'ai qui sont pas encore en ligne, mais voilà. Donc, euh, toutes les vidéos qu'il y a, vous pouvez les mettre en avant si vous voulez. Euh, euh, voilà. Euh, à, donc, euh, moi, euh, moi je vais mettre le quoi quoi euh, bah, Je vais mettre euh, la mise à jour Minecraft. Ah, ok, donc euh, je vais mettre euh, enregistrer. Donc, excusez-moi, j'étais en train de dire le truc. Donc, euh, voilà, je vais mettre. Euh, oups, oups, oups. Donc, creux. Voilà. Donc, euh, ici, je vais mettre. Euh, comme message, je vais mettre mise à jour euh, Minecraft. Et du coup, voilà, ça va me donner ça. Mise à jour PS4 du 21. Ta, ta, ta. Et voilà, il va mettre au-dessus mise à jour Minecraft. Donc voilà, et puis après, vous pouvez mettre ici ajouter des chaînes pour des chaînes que vous aimez bien pour les partager. Donc, c'est les chaînes que vous êtes abonnés normalement. Je sais plus, titre sélectionné, tout ça. Donc, je vais mettre ajouter mince. Oh. Donc voilà, donc vous allez mettre ajouter mince. Ça bug, voilà, ajouter, et puis après, normalement, vous mettez mince. Donc, vous allez mettre le lien de sa chaîne et tout. Et pour, comme ça, vous pouvez euh, avoir euh, le truc. Euh, voilà, le, euh, le truc là. Donc, apparemment, ma chaîne. Apparemment, elle est. C'est quasi la même que celle de Norman. Bon, Nems, ça je comprends, mais Norman, il fait même pas de vidéo Minecraft. juste des vidéos humour et tout ça. Euh, voilà. Moi, c'est Minecraft, donc voilà, avec un petit cœur, avec le diamant et tout. Euh, après, vous pouvez encore. Affiché en tant que vous-même et tout ça. Excusez-moi. Donc il est mis nouveau. Euh, il est mis qu'on peut mettre abonné ayant déjà consulté la les, les chaîne nouveaux utilisateurs et tout. Donc euh, moi je vais laisser ça comme ça. Donc voilà. Maintenant j'ai la petite discussion tantôt quand j'ai commencé la vidéo elle n'était pas là car je suis rajouté. Ah, regardez. Si je si vous voyez ce comme, ça veut dire que je vous aime. What? Il, il, je ne l'ai même pas mis et ça, ça me dire. Bon, il a mis que ça m'a ça a liké. Enfin moi. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Je vais aller dans. Euh, je vais retourner. Attends. Je vais retourner sur euh, l'accueil de ma chaîne. Parce que là, c'est pas vraiment intéressant. Donc euh, voilà, je suis de nouveau ici. Du coup, après. Après, après, normalement.. Munaise, par contre, c'est chaud qu'on est à la manette. Je suis à la manette de PlayStation. Pierre. Euh, tantôt, j'étais à la souris. Mais vu que la souris euh, déconne un peu. J'ai pris la manette. Mais par contre, c'est chaud. Donc, vous allez aller là. Donc, vous faites... Euh, modifier... Euh, modifier les liens. Et du coup, ça va vous amener ici. Alors, il va vous... Donc, ici, vous pouvez... Si vous voulez... Vous pouvez euh, dire euh, votre... Votre... Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Votre pays. Donc moi, je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc c'est la Belgique. Euh, après, il y a euh, lien personnel et tout ça. Super. les. les liens personnels. Donc voilà, c'est des liens que si jamais vous voulez avoir des liens spéciaux sur votre chaîne, comme par exemple vous avez un site comme moi, j'en ai un... Mais oublié le, tri, le euh, voilà voilà, j'oublie, donc il va, mettre le, il va vous demander le titre et l'URL, donc moi je vais mettre euh, mon Twitch, donc attendez j'ai oublié c'est quoi mon Twitch, donc je vais voir, hop ah, je suis sur une vidéo de ma chaîne, c'est la création euh, de ma ville, voilà, les misé ont vu mais il y a quelqu'un qui l'avait vu tantôt, donc, euh, mince, donc euh, je vais euh, la mettre, je vais aller sur ma chaîne, oh, ça m'énerve Donc voilà, j'ai copié du URL de ma chaîne Twitch, donc je vais la mettre, oh Donc voilà, j'étais posé ma manette parce que là, sur mes genoux, ça m'énerve. Euh... Donc je vais euh, mettre, donc je suis sur PlayStation, donc je vais aller là, et je vais mettre coller, comme ça, voilà, mon lien est juste là. Vous devez saisir un titre, perform... oui, je sais. Alors, hop, je vais aller dessus et je vais mettre, rejoins-moi sur Twitch. Et donc voilà, rejoignez-moi sur Twitch. Voilà le lien est mis. Donc euh, voilà. Donc pour euh, donc pour si jamais quelqu'un veut vous demander, et vous, vous, vous veut vous parler par email et tout, bah, il suffit juste de mettre adresse email là. Sauf que moi je vais pas donner mon adresse email pour euh, raison euh, pour pas me faire pirater. Donc euh, je le mets pas sur euh, sur voilà sur ma chaîne. Donc du coup quand je retourne sur ma chaîne, normalement, ah bah ben voilà, là maintenant il est mis, rejoins moi sur Twitch. Voilà, et mon petit truc, comme ça. Voilà, je suis vraiment euh, content. Euh, donc on peut faire tout le truc, donc attendez. Donc je ne sais plus ce que je disais, du coup, vous, pour, après vous pourrez aller dans les abonnés, cliquer sur abonnés ou gestion de vidéos. Ah oui, <rire> attendez, <rire> attendez, je fais retour. Ah oui, du coup... Euh... Comment je peux faire non, Ça, c'est Twitch. Donc vous allez sur abonner. Donc sur ma chaîne YouTube, quand on va sur les détails de ma bannière YouTube, on voit le creeper avec des lunettes. Oui, j'ai fait ça. J'ai mis les lunettes par-dessus. Car de base, c'était pas là. Donc, euh, je remercie aussi... Euh... Euh... Attendez. Je vais mettre... Euh, attendez Donc voilà, je remercie xx Edgar 73XX Ou bien 73, ça dépend vous Alors moi je suis belge, du coup c'est juste parce que Sa chaîne lui c'est un français Je l'ai sur playstation euh, Donc voilà, je le remercie, il a 160 abonnés J'espère qu'il en aura plus grâce à ma petite pub Donc voilà euh, Je le remercie car c'est grâce à lui C'est une bannière, euh, c'est lui qui m'a créé ma bannière YouTube Donc voilà revenons donc vous allez aller dans, dans chaîne et vous allez appuyer sur le petit euh, truc qui va vers le bas voilà et ça va vous mettre ça donc, donc ici la monétisation est désactivée et tout c'est normal il euh, y a des trucs euh, qu'on peut pas avoir car il euh, faut avoir un minimum d'abonnés tout ça donc euh, Donc, en fait, euh, ici, si vous avez plus de 100, je crois, ah ben vous pouvez l'activer. Donc, euh, voilà. Euh, après, sur le côté ici, vous allez mettre option avancée. OK. Et alors, ici, il va vous euh, payer. Moi, j'ai mis mots clé de la chaîne. Euh, C'est pas obligé. leur publication. Moi, j'ai mis euh, autoriser l'affichage des, des publications euh, à côté de mes vidéos. Donc, voilà. Alors, euh site euh, indiqué donc voilà euh, là il y a un site que j'ai par contre est-ce que je sais modifier ça pour le copier parce que c'est mon site en fait bon je sais pas euh... oups j'ai fait un petit je peux pas revenir en arrière bon je suis obligé de mettre mon mot de passe donc attendez D'accord, maintenant, on va le dire. Ah, ça m'énerve, je suis obligé de changer. Ah, YouTube m'énerve, je suis obligé de retourner sur YouTube. Et il faut aller là où je vous ai dit d'aller. Donc voilà, bah, on était ici, donc on va dans les recommandations de la chaîne. Donc, moi, je vous conseille de mettre autoriser l'affichage de ma chaîne euh, dans les recommandations d'autres chaînes. Donc c'est ici, les recommandations de la chaîne. Pourquoi Donc ça vous, faites, vous vous ferez de la pub grâce à des youtubeurs célèbres peut-être. Donc voilà. Donc après il y a nombre d'abonnés, vous pouvez afficher tout sur, si vous voulez sur votre chaîne. Mais moi, moi j'affiche, certains ne veulent pas afficher s'il n'y en a pas beaucoup. Et donc ici vous pouvez mettre un, un pseudo de suivi de votre propriété google euh, donc après vous allez appuyer sur enregistrer une fois que vous avez tout modifié et voilà ça va être enregistré après vous allez aller dans les paramètres par défaut des vidéos mises en ligne donc euh, après ici vous avez euh, conditionnalité c'est moi j'ai mis public euh, catégorie jeux vidéo et autres moi j'ai mis vous pouvez, vous mettez ce que vous voulez. Bon, licence, moi, bon, je vous, euh, vous conseille. Si vous voulez pas qu'on prenne votre vidéo, mettez euh, you, you, YouTube, euh, c'est quoi, YouTube de base? C'est licence YouTube standard. Moi, j'ai mis euh, Create un Command Attribut pour que les autres puissent pouvoir euh, euh, reprendre ma vidéo. Car moi, j'aime bien. Après, description, vous pouvez mettre votre truc moi déjà je vais je vais copier euh, le truc de char factory pourquoi bah parce que en fait je vais le mettre euh, sur euh, sur ma chaîne pour dire euh, pour euh, mince pour dire euh, mon montage vidéo et tout euh, c'est quoi euh, mince parce que ça intéresse certains d'avoir de savoir c'est quoi le montage vidéo donc euh, voilà copier donc voilà, donc après il y a les tags, euh, je sais pas à quoi ça sert. Alors dans les commentaires et avis, moi j'ai mis autoriser les commentaires, j'ai mis autoriser tout. Puis après, euh, donc les utilisateurs peuvent afficher euh, afficher euh, les avis laissés sur les commentaires. Donc, langue de la, de la vidéo française, si vous. Bah, oui, bien sûr. Donc voilà, y... chipoter un peu partout ici, vous trouverez des bons trucs. Euh, voilà, moi j'ai déjà fait tout, donc voilà, c'est pas vraiment intéressant pour moi de vous remontrer, en tout cas. Et après, vous irez Mince. Ça... Après, vous irez tout au-dessus, vous appuyez sur euh, enregistrer. Et puis, euh, votre chaîne aura des nouveaux trucs. Du coup, si jamais maintenant, je vais euh, sur ma chaîne, du coup c'est... Pourquoi Ah. Ok. Donc, si je vais là au-dessus, que je vais là, que je vais sur... Que je clique sur ma chaîne. Tadam Donc voilà. Donc il y a le petit truc ici. Euh, Rejoins-moi sur Twitch. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.